Donc, euh, monsieur Denis, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Agen. Vous ouais. êtes maire d'Agen. Et vous vous représentez pour un, un autre mandat. Avec une liste qui s'appelle comment Qui s'appelle euh, Agen Même 2014. D'accord. Et euh, alors, comme vous le savez, je suis en train de faire un tour de France parce que je m'intéresse aux questions de la démocratie. Alors merci de me recevoir pour, pour répondre à mes ah, questions. Pas de problème, c'est avec plaisir. Euh, D'abord, qu quelle définition est-ce que vous donnez à ce mot démocratie alors, alors là, j'ai une lecture très, très classique, euh, qui est euh, le pouvoir du peuple. Euh, et, et donc, euh, on est là-dedans, euh, avec après tout l'apport qu'il y a eu euh, de l'histoire, des sciences politiques, mais je pense que vraiment le régime dans lequel on est, et le... le euh, pas pour reprendre la belle formule des, euh, des Lumières, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais... Mais on est là-dedans avec toutes ces imperfections, toutes ces failles. Euh, mais on, on est bien euh, dans une conviction qui n'est pas aussi naturelle que ça, qui est que chaque femme en veut une autre, chaque homme en veut un autre. Euh, et, et cette idée-là est potentiellement, euh, d'ailleurs, euh, mobilisatrice et, et, et profondément révolutionnaire. Hmm. Qu'est-ce que vous avez mis en place à Agen pour faire vivre cette démocratie au-delà des élections tous les, tous les six ans à l'échelle municipale Alors, euh, on a beaucoup réfléchi sur la notion de, de démocratie à Agen et principalement, on a fait beaucoup de choses, mais on a fait, euh, je pense, deux percées démocratiques qui méritent d'être mises en commun, partagées, critiquées, améliorées. Euh, la, la première euh, innovation, c'est euh, vraiment de, euh, de revaloriser, de redonner son statut à la notion de, de programme. Qu'est-ce que c'est qu'une élection euh, Qu'est-ce que c'est qu'une élection Les gens, aujourd'hui, le vivent comme un match entre des équipes concurrentes euh, et, et donc, euh, où ils ont un pouvoir, d'ailleurs euh, assez dilué selon leur perception, euh, de choisir une équipe et d'éliminer l'autre. On a perdu le sens que euh, l'élection, c'était le peuple souverain, euh, et ça renvoie à votre première question, qui, à un moment donné, euh, passe contrat avec des gens qui aspirent à le représenter. Et là, j'ai une lecture très, euh, je dirais, euh, très euh, en phase directe avec les Lumières françaises. C'est ça être candidat. Candidat à quoi Candidat à la représentation du souverain. Et, euh, et donc... Euh, euh, et la sélection de ce représentant, elle se fait bien sûr sur sa personnalité, parce que son parcours personnel parle de lui et potentiellement de la gestion qu'il fera, euh, mais elle doit aussi se faire sur le contrat euh, qui est élaboré entre euh, le peuple souverain et les candidats à sa représentation. Et donc, on a beaucoup travaillé à revaloriser la notion de programme-contrat. Et donc, dès 2008, on, on a travaillé sur 103 engagements. Et ces engagements sont devenus la feuille de route politique de la municipalité. Euh, ils ont été absolument prioritaires sur tout autre projet. Et tous les ans, nous rendions compte à toutes les familles à Genèse de notre avancée sur ces 103 engagements je pense que cette démarche est absolument fondamentale. Moi, euh, je suis devenu un, un, un élu local, professionnel, c'est-à-dire j'ai arrêté mon métier d'ingénieur, et je l'ai fait par passion, parce que j'ai la passion de la politique. Euh, sur euh, 30 ans de vie publique, j'ai vu euh, le discrédit gagner euh, l'action politique et gagner euh, la classe politique française. Ce n'est pas tellement ça n'arrange rien, ce n'est pas tellement sur les affaires de mœurs, on est le peuple le plus blindé euh, du monde là-dessus, euh, à cause de notre histoire, etc. Ce n'est pas tellement sur les affaires d'argent, aff... de malversation. là les Français sont plus durs et ils ont raison d'ailleurs de l'être, mais c'est surtout sur le fait qu'à euh, force euh, d'être dans une parole qui n'était que communication et qui avait perdu euh, le sens d'un engagement formel, d'un contrat formel, eh bien votre parole ne vaut plus rien. Et le cœur du discrédit de la politique, c'est ça. Donc premier engagement, première innovation d'agenda. Programme, contrat. Programme contrat hein et ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire d'abord qu'on a un programme avec 83 propositions qu'on organise le débat électoral là-dessus qu'on dit si vous nous élisez on fera ça et que la première séance du conseil municipal ordinaire on le transforme en ligne politique du conseil municipal et deuxièmement tous les ans on rencontre à l'ensemble des familles d'Agenais de saint la deuxième initiative majeure en termes de démocratie, euh, c'est euh, les quartiers. Donc la renaissance des quartiers d'Agen. Une ville comme Agen, c'est une ville moyenne, 35 000 habitants, mais c'est déjà une ville diverse. Euh, il y a des quartiers qui sont sur les coteaux, il y a des quartiers qui sont sur la Garonne, il y a des quartiers de centre-ville, il y a des quartiers euh, qui sont des cités au sens euh, donc euh, cités périphériques. Et donc il y a une diversité à Genèse, et l'histoire d'Agen, c'est ça. Donc on a retrouvé quelque chose d'important. Et là, Agen a été en pointe euh, sur euh, donc, trois idées forces. D'abord, euh, créer au sein d'une ville moyenne ce qu'on appelle des quartiers-villages. En Lot-et-Garonne, un quartier, un village, c'est à peu près 1500 habitants. On a fait 23 quartiers de 1500 habitants. Deuxièmement, euh, ces conseils de quartier, on veut que ce soit l'échelon de terrain de la démocratie représentative. Et, euh, et donc on a organisé l'élection des 207 conseillers de quartier au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il y, y avait des gens qui se présentaient pour être ah, conseillers de quartier Les gens qui votaient, campagne qui faisaient campagne, battus, élus, etc. Et dès la première élection, on a eu une participation de 24%, un électeur sur quatre qui mmh. s'est dépassé. Ce qui est énorme, tout le monde nous disait qu'on aura autour de 10, et, et je suis persuadé qu'à la prochaine élection de quartier, il y aura beaucoup plus de monde. Euh, et la troisième idée, c'est contrat de quartier. On, on, on va euh, au niveau de ces conseils de quartier leur donner des moyens d'agir par le biais d'une dotation budgétaire égale dans chaque quartier. Ça aussi, c'est très fort, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun quartier qui est moins témoin avec les autres. Et. Euh, et le système qui fait qu'à un moment donné on réalise, c'est un système de co-décision entre le conseil municipal et le conseil des quartiers. C'est quoi les... du coup dans ces conseils de quartier, il n'y a pas d'élus du tout C'est un élu du conseil municipal en fait, statutairement c'est interdit. D'accord. C'est interdit, on ne peut pas cumuler les deux fonctions. Hum. Parité, 5 hommes, 4 femmes, 5 femmes, 4 hommes. Euh, donc c'est 9 personnes par, 9 personnes par quartier. Euh, avec un budget euh, de conseil de quartier de 500 000 euros euh, sur le mandat. Comment est-ce qu'il travaille ce conseil de quartier il y, a, il y a des outils, des méthodes que vous utilisez en interne pour Alors, euh, que ça se passe bien Oui, la méthode c'est euh, une méthode de planification sur euh, ce qu'on appelle les contrats de quartier. Et donc, euh, on commence par un diagnostic de quartier au euh, début. Euh, voilà la photo du quartier, voilà ce qui manque. Et puis, on fait un contrat de quartier initial, euh, l'année 1 du mandat. Et après, chaque année, euh, on accepte euh, de re-voter euh, ce qu'on appelle un avenant du contrat de quartier qui permet au conseil de quartier euh, d'ajuster le tir budgétairement, d'abandonner tel projet, d'en remettre un autre. Et ça marche très bien. Mmh. Ça marche euh, vraiment très bien. Il y a un budget participatif. Il y, du... y a un budget qui est affecté au quartier de 500 000 euros, mais ce budget n'est mis en œuvre que lorsqu'il est euh, co-décidé, donc avec la signature du maire et du président du de conseil des quartiers. Et donc ça c'est une vraie aventée, avancée démocratique qui est d'ailleurs suivie par beaucoup de gens, on a eu pas mal de prix euh, là-dessus, et euh, donc, je pense que c'est... Euh, on a beaucoup réfléchi aux autres approches, aux autres chemins, aux référendums locaux, euh, je pense que c'est bon, plus euh, français comme euh, percée démocratique euh, la culture référendaire. La culture référendaire en France euh, elle est compliquée parce que d'abord euh, ben, on se mobilise avec passion sur une question référendaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le troisième pont, pour ou contre le tramway Là les gens ils ont en charge le contrat, le le quartier, avec un projet de quartier, ils font leurs arbitrages, ils sont aussi installés pendant six ans, donc ils ont la durée que le conseil de quartier. Et donc on est sur vraiment, non pas une démocratie participative directe, mais une démocratie représentative, plus près du terrain, qui démultiplie l'action municipale, et en tout cas pour une ville moyenne, c'est une vraie bonne réponse. Ça, c'est l'échelle locale. Si on s'intéresse maintenant à une échelle plus large, nationale ou euh, même européenne, il y a une espèce de défiance qui monte envers le politique. Mmh. Alors, vous avez un peu donné des raisons, des, mmh. expliqué euh, tout à l'heure d'où ça pouvait venir. Euh, et du coup, je, moi, je la sens fort. Quand je, quand je me déplace en stop, mmh. il, y a, il y a beaucoup de gens qui m'expliquent, euh, voilà, les politiques, j'entends souvent tout ce pourri, tout ce même y mmh. j'entends mmh. souvent, euh, mmh. voilà, cette défiance qui monte. Et avec... À côté, un appel à une autre forme de, de, de démocratie, une démocratie plus directe, justement, j'entends souvent parler des votations citoyennes en Suisse, du, du référendum, du référendum d'initiative populaire. Euh, et j'entends aussi beaucoup de remise en question des institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, du millefeuille administratif, du millefeuille des, de, la, de la commune jusqu'à jusqu l'État, jusqu'à l'Europe, etc., en passant par le département, la région. Euh, Est-ce que, d'après vous, il faut euh, est-ce que c'est possible de simplifier euh, cette machine administrative dans laquelle on est et, euh, et le, les institutions dans lesquelles on est Moi, je suis... Euh, euh, sur la question de la simplification, euh, je suis ouvert à des évolutions parce qu'il y a des choses qui, euh, qui meurent, qui ont eu du sens, qui n'en ont plus, il y a des choses qui naissent, qui prennent du sens. Euh, je suis persuadé qu'on est sur une tendance lourde de complexification du monde et donc je pense euh, que l'aspiration à la simplification est, est une aspiration nostalgique vraiment pour le fond donc je n'y crois pas euh, c'est pas pour ça qu'il faut pas abandonner des choses qui sont mortes hein, mmh. euh, mais euh, je ne crois pas fondamentalement à la simplification je crois qu'on va un monde de plus en plus complexe qu'il faut apprendre à être dans cette complexité euh, voilà et donc après euh, on est dans une on est dans une époque où on a deux forces majeures une force qui va être une force de si vous voulez de, de mutualisation pour faire des économies euh, et donc euh, cette force va nous pousser à faire travailler ensemble des échelons territoriaux qui travaillent plus ensemble 'glo la ville bien sûr, mais aussi l'agglo, le département, le département, oui. région, donc ça c'est une première force. Et deuxièmement, il y a vraiment un besoin de, de, de proximité, euh, on est dans un monde dur, où euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, et, et euh, faire cité ensemble, faire ville ensemble, euh, c'est... Euh, c'est se connaître, c'est être capable de faire quelque chose pour son voisin. Et ça, ce n'est possible euh, qu'en étant proche. Donc, vous aurez à la fois euh, vraiment euh, donc, euh, une force très forte, une force très puissante qui, ira vers, euh, qui vous poussera à mutualiser des tas de choses. Et d'un autre côté, euh, vous verrez des initiatives euh, qui vous rapprocheront du terrain, qui vous rapprocheront des voisins. C'est à mon avis ça, le, le futur, plus qu'une simplification qui, je crois, est largement euh, nostalgique. Il y a quelque chose que j'entends souvent aussi, c'est finalement, euh, quand on m'explique pourquoi quelqu'un ne va pas voter, il me dit, mais est-ce que l'élu a encore le pouvoir Est-ce que ce n'est pas euh, le monde de la finance Ou euh, est-ce que ce n'est pas l'économie, cette sphère économique oui. qui euh, prend trop de pouvoir ou qui a plus de pouvoir que le politique pour euh, faire changer les choses et pour, euh, pour agir à l'échelle de même local et puis encore plus du euh, national ou du international. Alors ça c'est un... je pense c'est une question légitime et euh, il faudrait le... il faudrait essayer d'évaluer euh, la pertinence de cette question en face de chaque mandat. Euh... Moi je pense moi j'ai été euh, maire, président de la communauté d'agglomération, euh, euh, conseiller régional, député. Donc... J'ai des, des réponses qui sont nuancées sur, sur chaque mandat. Oui. Le maire d'une ville moyenne, surtout quand il est présent du comité d'agglomération, euh, peut vraiment bouger les lignes. Euh, il peut vraiment être à l'initiative d'impulsions majeures euh, parce qu'il euh, consolide des pouvoirs réglementaires importants donnés par la loi et euh, des pouvoirs euh, financiers qui sont pas négligeables. Oui. Euh, y compris d'ailleurs des pouvoirs, même limités, de, de, de lever l'impôt. Donc, donc euh, le maire d'une vie moyenne peut changer euh, beaucoup de choses. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas se donner le, euh, la peine, ou euh, qu'il ne veut pas rentrer euh, dans un conflit avec tel ou tel euh, intérêt particulier, mais il est en situation de bouger les lignes. Donc, Bon après, il peut y avoir après des débats très importants hein, sur aujourd'hui, quelle est la, la marge de manœuvre nationale par rapport à l'Union européenne, etc. C'est d'autres débats plus complexes. Ils sont très importants pour la vie démocratique. Je pense qu'il faut veiller à ce que chaque échelon ait, ait, ait sa pertinence. Donc euh, c'est à, à revisiter euh, à chaque fois. D'accord. On n'a peut-être pas le temps de, de revisiter maintenant. <rire> Mais il y a une question aussi qui me... J'ai l'impression que le numérique, Internet, c'est en train de changer complètement la manière qu'on a de s'informer, de se former, de oui. communiquer les uns avec les autres. Euh, là, vous, avez, vous venez de recevoir euh, à Agen 5 euh, arrobas de ville Internet qui est mon partenaire sur Tour de France et, puis, euh, et qui du coup euh, voilà, récompense un engagement de la ville dans le numérique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que le numérique et, euh, et Internet peuvent changer à la manière dont la démocratie fonctionne et dont euh, le citoyen peut s'engager moi, je pense qu'Internet va changer beaucoup de choses euh, au sens, si vous voulez, de, euh, du retour immédiat. Euh, Aujourd'hui, euh, quand, quand... Moi, je ne suis pas un Internet natif comme vous, mais quand je vais au cinéma, euh, euh, je tape Cap Cinéma sur Google, euh, je regarde les bandes annonces, je regarde aussi les, les étoiles des, euh, des gens qui ont vu les films, euh, euh, donc, j'ai plutôt tendance à aller voir les films où les spectateurs ont, ont aimé. Bon. Euh, donc, sur la fonction critique qui auparavant était, euh, était si vous voulez, euh, l'exclusivité d'un petit nombre de gens très compétents, cette fonction critique, maintenant, elle est captée par euh, Internet et par un, un grand nombre de gens euh, qui expriment la critique. Et ça, ça change beaucoup de choses. Ah, et donc ça, les premiers à avoir compris ça euh, massivement, euh, c'est Facebook, euh, I Like, euh, etc. J'aime, j'aime pas. Euh, et donc ça, c'est un, un très gros changement qui est euh, la fonction d'évaluation immédiate. Euh, elle a maintenant basculé, et elle ne reviendra pas. Elle est partie euh, mmh. sur le grand nombre par Internet. Mmh. On n'a d'ailleurs pas assez réfléchi sur euh, ce changement majeur. C'est vrai pour quand on va chercher un hôtel, quand on va un voyage, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. où On a tendance à maintenant faire confiance à la critique du plus grand nombre par Internet plutôt qu'à la critique de soi-disant experts. Ça, je pense que les collectivités locales vont devoir rentrer à fond là-dessus je mets tel service public, je mets une navette gratuite, j'aime, j'aime pas, et, et, et ça sera très précieux, euh, d'ailleurs, comme, comme retour d'expérience immédiat, etc. Et donc, dans notre programme électoral 2014-2020, on est là-dedans, on a euh, un, un engagement où on dit, on va vraiment développer massivement l'évaluation immédiate euh, par les internautes. Après... Euh, ce que frappe pas Internet, si vous voulez, c'est de, de, de remplacer la fonction apprentissage. Une ville ou un quartier, ça s'apprend, c'est long, c'est complexe. Et cette complexité-là, euh, à mon avis, elle est bien mieux appréhendée euh, par la voie de la démocratie représentative de terrain par le quartier, plutôt que par, euh, euh, voyez, le, une démocratie directe, fut-elle numérique euh, fugitive, immédiate et, et passionnée. Mm. Voilà. Il faut euh, il faut évaluer euh, avantages inconvénients, euh, entendre les parties prenantes, instruire, euh, projeter ça dans le temps. Et, et donc voilà. Donc euh, euh, oui, le numérique change euh, beaucoup de choses et nous permet euh, sans doute de, de bien mieux connaître euh, l'opinion euh, publique. Euh, à l'instant T sur un sujet, à condition de dire que cette opinion est euh, immédiate, fugitive, passionnée, et, et, et ça ne peut être en aucun cas pour un homme politique, euh, l'alpha et l'oméga de la décision. Je, Je, vous un exemple. Je vous prends un exemple. Euh, nous avons, dans une ville moyenne, piétonisé euh, notre boulevard principal, qui s'appelait euh, le boulevard de la République. Bon. Bon. On fait ça euh, en 2010, après l'avoir annoncé dans nos engagements. Donc, légitimité du suffrage universel. Et, et là, euh, vraiment forte réaction euh, d'Agen, parce qu'Agen est une ville du Sud, culture-voiture. Euh, forte réaction. Je suis persuadé que euh, je fais J'aime, j'aime pas le boulevard Piéton euh, donc en 2010. Euh, J'ai vraiment une très grande majorité des gens qui m'ont dit... Je pas. Hum. Hein. Je le fais maintenant, euh, 2014. Il y a une quasi-unanimité pour dire qu'il fallait le faire. faire. Ouais. C'était très bien. Donc, comment euh, on gère, si vous voulez, ce temps long euh, sur Internet, euh, cette, euh, ce cumul d'expériences, euh, ouais, cette complexité cette dans de l'instantanéité. Voilà. Donc, ça, ça c'est, à mon avis, euh, y compris Internet va bouger là-dessus hein, et s'organiser là-dessus. Euh, mais euh, je dis pour le moment qu'il y a, y a euh, des applications immédiates dans l'évaluation euh, permanente et immédiate euh, des, euh, des services que peut mettre en place une ville, etc. Et que ça c'est précieux, qu'en aucun cas euh, c'est suffisant, parce que, parce que le changement en lui-même est toujours vécu comme une agression, toujours, toujours. toujours. Il oui, un dernier exercice que j'aime bien, que je vous propose, c'est euh, de repartir d'une feuille blanche. C'est pour ça que cette feuille blanche devant nous depuis tout à l'heure. C'est euh, très mauvais bon euh, bon en dessin. C'est moi qui vais dessiner. Ah bon. <rire> <rire> je, je suis designer de formation. C'est pas pour ça que je suis bon en dessin, mais par contre, <rire> j'aime bien va se passer par l'image et, ouais. euh, et par le schéma pour essayer de représenter ouais. les choses. Euh, si vous deviez dessiner un modèle idéal qui fonctionne bien du local au global, euh, une, un système de démocratie qui fonctionne bien, qu'est-ce que vous dessineriez Qu'est-ce que je. Euh... Dessinerai, euh, euh, je dessinerais je euh, euh, des poupées russes oui. qui sont globrées il y aurait une poupée quartier donc, une poupée ville, y aurait une poupée euh, département y aurait, euh, et euh, et euh, et, euh, et euh, voilà et alors là vous les mettez des boîtes oui. il faudrait et les, boîte. les emboîter oui. et, euh, et après je mettrai des, des, des poupées russes qui euh, parleraient euh, euh, un petit euh, bouddha japonais euh, un petit paysan français, un petit, euh, vous voyez, à espèce de, ces poupées, je les mettrai en réseau euh, avec euh, leur environnement euh, national, international, parce que très important. Voilà, c'est la notion à la fois de, de démocratie représentative qui peut, qui qui, qui couvre euh, du terrain euh, au sommet et puis euh, qui, qui petit à petit s'ouvre à tous les niveaux euh, à la notion de, de réseau qui n'est pas lui hiérarchique. Donc là, c'est l'idée ouais. de parler au monde, ça un peu Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. infinie, infinie. <rire> au monde, euh, euh, s'emboîter harmonieusement, euh, sans forcément d'ailleurs de lien euh, hiérarchique. Vous voyez, les poupées russes elles s'emboîtent. Là on est sur, euh, on est parti dans quelque chose d'assez imaginaire, etc. Et... En termes de, de gouvernance, concrètement, euh, est-ce qu'on euh, entend parler de supprimer les départements On entend dire euh, le Sénat, euh, est-ce qu'il a vraiment un rôle important aujourd'hui On entend dire, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas une Europe plus politique, plus ceci ou ça C'est quoi les, les bons échelons qu'il faut garder On entend parler aussi d'avoir des plus grosses régions oui, alors, euh, là, c Ouais, bon, d'abord, euh, on n'a pas le temps de le faire, mais je, je vais le faire à, à coup de serre. Okay. Euh, euh, les plus grosses régions, euh, ça me semble, euh, on va balancer un peu, c'est la fin de l'interview, euh, ça me semble une ânerie, même si elle est présidentielle, euh, vraiment une ânerie, à l'exception de peut-être la Normandie ou euh, l'Alsace, bon, il y a peut-être deux ou trois régions à retoucher, euh, le Limousin avec euh, Poitou-Charente, bon, mais globalement, grosse ânerie. Euh, nous, Aquitaine, Midi-Pyrénées ensemble, euh, c'est énorme, on se crève ben, quand même, conseiller régional à Aquitaine. Donc, donc ça non. Euh, le département, moi, je suis départementaliste parce que je sais que à Bordeaux, ils s'occupent d'un quand ils ont mal aux dents. Et, vous voyez, donc, euh, et, et, euh, euh, et donc, nos projets, ça doit être... Euh, les Lotégalonnais qui les font, et après qui, qui, qui aille les faire euh, approuver par les Bordelais. Euh, mais les Bordelais, ils regardent vers la mer, ils regardent vers vers le monde, et ils ont raison d'ailleurs. Je hein, ne veux pas plus que ça. Euh, donc, département supprimer les départements, euh, non. Euh, alors l'Europe, bien sûr. l'europe ça, ça c'est le projet politique de de de, de euh, siècle à venir des quatre générations à venir euh, c'est un projet magnifique euh, il faut vraiment qu'on qu ait les yeux bouchés pour pas entendre euh, si vous voulez les, les, les, les, les... Pour pas entendre les, les cris la fureur de l'Ukraine euh, qui euh, qui aujourd'hui euh, qui aujourd'hui donc euh, se déchire et meurt sur cette question, qui est euh, est-ce qu'on reste dans l'orbitrus ou est-ce qu'on va dans, dans le projet politique euh, européen Donc bien sûr que l'Europe est un projet magnifique, c'est un projet de civilisation, un projet de culture, euh, avec des questions terribles, hein, euh, quelles frontières, quelle collaboration avec le reste du monde. Euh, c'est un projet magnifique en tout cas pour pour le siècle à venir. Mmh. Oui, on a tout dit, on n'a rien dit, en disant Ah ben non, c'est important. Je peux du ah tout oui. dans le repli nationaliste. Non. Oui, okay. oui c'est déjà important de euh, euh, poser euh, cette base-là. Mais après, cest à dire quelle Europe cest veut dire une Europe... Non euh... mais Europe politique, dire un... mais, mais européen, bien sûr. Il y a des gros problèmes démocratiques en Europe. Le Parlement européen, même si ça s'améliore, reste un vrai théâtre d'ombre. qui manque de la démocratie. Alors, devenir flagrante, vous qui êtes dans ce oui, sujet. Oui, eh, alors, donc, euh, donc, ça, c'est clair. À commencer par l'élection européenne, qu'est-ce que c'est que ces circonscriptions européennes Personne ne connaît... Euh, personne ne connaît son député européen. Mmh. Allez, allez balayez-vous à la mairie d'Agen de et demandez qui est le député européen. De, mmh. Qui sont les députés européens de la, la grande région euh, ouest personne ne les connaît. Euh, bon, et pourtant, il y en a un très bon qui s'appelle la Lamassour. La Mais, bon, donc, euh, alors là... Démocratie Europe, il y a du travail. Mais, mais la direction, c'est clairement la construction européenne. Euh, c'est un superbe projet de culture de civilisation, et aussi de prospérité. Après, il y a du boulot. Alors, oui, bien sûr. Okay. On n'a pas le oh. temps. Bah, merci pour toutes ces réponses. On n'a pas le temps. Je reviendrai bien vous voir pour, euh, une, une fois qu'on en aura peut-être plus de temps pour dessiner plus précisément euh, ce, cette Europe. Oui, volontiers, parce etc. que ça me passionne. Moi, fait, je suis rentré en politique pour plusieurs raisons. Mais d'abord, pour ça. Donc, ça me passionne. Mais on n'a pas le temps. Le directeur <rire> des cabinets est déjà venu me donner un carton jaune. Okay. Donc. Bah, merci de m'avoir répondu. Bah, en